Fixez un rendez-vous entre le mardi et le samedi à votre domicile. Il vous présentera sa carte professionnelle. Toutes les personnes du foyer âgées de plus de 5 ans doivent répondre à un questionnaire sur les déplacements effectués la veille. Rassurez-vous, l'entretien ne dure que 45 minutes maximum et toutes les informations sont confidentielles. Vos réponses seront utiles pour améliorer la mobilité sur notre territoire. L'enquête mobilité pilotée par la région Guadeloupe avec le soutien de l'État,